Salut les crocos aujourd'hui nous allons voir du vocabulaire lié au monde des solides. Pour ça, il y aura 3 mots à connaître, oui, 3 seulement. Mais attention, il faudra les connaître à la fin de la vidéo. Attention, est-ce que tu es prêt à t'envoler vers le monde des solides Baisse-toi, baisse-toi. Et attention, prêt 3, 2, 1, et c'est parti Ouf, je pense que je suis un peu haut, là Mais ça m'intéresse pour les solides. Regarde, j'espère que tu as reconnu les montagnes. Tu vois la petite pointe, là, qui pique, pique, pique, pique, pique Eh bien, ça s'appelle le sommet de la montagne. Et eh bien, pour les solides, tu vas voir, ça nous intéresse vraiment. Regarde Et nous revoici avec mon solide et la représentation de celui-ci. Eh bien, regarde sur le solide, il y a aussi les petites pointes qui piquent. Eh bien, ça s'appelle aussi les sommets. Oui, oui, regarde, ici, j'en ai un. Là aussi, là aussi. Et regarde sur la représentation. Ici, j'en ai mis un en rouge, oui, mais il n'y en a pas qu'un. Ici, j'en ai aussi un, ici aussi, etc, etc. Bref, un solide peut avoir plusieurs sommets. Oui, mais ici, je ne sens aucune pointe, ce n'est donc pas un sommet non, ce n'est pas un sommet, découvrons ensemble ce que c'est. Et nous voici devant la face d'une citrouille, ou ma face à moi. Eh bien regarde, pour les solides, c'est presque la même chose. Et nous voici avec la représentation de mon solide, où il y a une face de dessinée. C'est, tu sais, la face, c'est ce que tu peux toucher ici. Oui, oui, oui, ça c'est une face, mais il y en a aussi une au-dessus, une en-dessous, une derrière, etc, etc. Donc un solide peut avoir plusieurs faces. Ici, il n'y en a qu'une seule de dessinée, mais il y en a plusieurs. Petit exemple avec un sur cette face là j'ai le nombre 4 Sur celle là le nombre 6 Sur cette face là le nombre 3 Ici le nombre 1 Là le nombre 2 Et derrière j'avais le nombre 5 Nous avons donc les sommets Nous avons aussi les faces Mais nous avons aussi des petites lignes que tu vois là là là là, là. Oui mais ça ne s'appelle pas les lignes hein. Non non non pour savoir ça Nous allons plonger attention c'est parti et nous voici dans la mer, alors ce n'est pas le plongeur qui m'intéresse, non, ce sont les poissons. T'en as sûrement déjà mangé, miam miam miam miam. Qu'est-ce que c'est bon poisson Oui, mais papa et maman te disent sûrement de faire attention. Tu sais, les petites lignes comme ça, que si tu mords dedans, ça, et ça fait mal. Ça s'appelle comment ces petites lignes d'ailleurs Hum, je ne sais plus. Allons regarder ce qu'il y a à l'intérieur du poisson. Et voici un squelette de poisson. Tu vois toutes les petites lignes, là Eh bien, ça s'appelle les arêtes du poisson. Eh bien, pour les solides, il y a aussi des lignes. Et on les appelle aussi les arêtes. Regarde. Et nous revoici avec le solide. Regarde, j'ai deux faces ici qui forment une arête. Tu vois la ligne qui est là Eh bien, ça s'appelle une arête. Mais j'en ai plusieurs. Regarde, j'en ai aussi ici. Aussi là. Derrière aussi. Et sur ma représentation au tableau, regarde. J'en ai mis une en jaune. Oui, mais... Il n'y en a pas qu'une, hein. regarde, il y en a aussi ici, là derrière, etc, etc. Donc un solide peut de nouveau avoir plusieurs arêtes. Petit récapitulatif de ce que nous avons vu. Première chose, nous avions vu les sommets. Tu sais avec la petite pointe qui pique, qui pique. Eh bien ici, sur mon solide, par exemple, j'ai un sommet ici, j'ai une pointe là. Deuxième chose, nous avons vu la face. Petit exemple comme la face ici de mon solide. Troisième chose, nous avons vu l'arête, comme l'arête du poisson, celle qui pique, qui pique, qui pique, qui pique. Eh bien par exemple sur mon solide, j'en ai une juste ici. Oui mais souviens-toi que sur les solides, il peut avoir plusieurs faces, plusieurs sommets et plusieurs arêtes. Il faudra les compter. Oui oui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, j'aime, ça fait toujours plaisir, ou bien mieux à t'abonner à la vidéo. Là-dessus, je vous dis à la fois prochaine